Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, que j'expérimente un petit peu, on va pas se mentir Une vidéo qui s'appelle Point Méta, donc qu'est-ce que c'est le Point Méta Alors vous allez me dire, ah malga, enfin tu fais des vidéos de tier list ou de méta ou tout ça Non, c'est pas le but, c'est pas le but, donc cette vidéo effectivement euh, pour, parce que généralement quand j'aime faire des guides etc C'est pour que la vidéo puisse durer dans le temps et en plus bah, c'est rigolo parce que c'est un personnage qui fait ça pour la première fois Avec un personnage qui m'a fait refaire mes guides au moins 4-5 fois Donc c'est assez drôle Mais le principe en fait ça va être de revenir sur ce que j'ai pu dire Par exemple sur mon guide Brightwing Qui est toujours à jour, hein, pas de problème Mais il y a eu un petit changement notamment dans la méta Avec des petits up qui sont arrivés on va, on va y revenir après Et qui fait que Brightwing et eh bien aujourd'hui est devenu euh, l'un des top supports dans les parties compétitives. Alors quand je parle de compétitive, je parle tout simplement de la CCL. Si vous avez raté un petit peu les lives, que vous êtes que sur YouTube et vous avez raté un petit peu les lives, et eh bien chaque samedi et dimanche à 22h, heure américaine forcément donc 22h pour nous, et eh bien nous avons tout simplement des matchs d'une de compétition nord-américaine mais qui regroupe plus de la moitié de ses joueurs sont des européens et des anciens joueurs AGC notamment, et également avec quelques français, hein, Mascarade, Banana H, Dekwaza et, et également Yazoo, et nous avons également trois coréens à savoir Hyde, uh, Kyosha et euh, du coup euh, Lockdown qui participe, euh, participe tout simplement à la CCL. Donc c'est quand même vraiment une compétition très intéressante d'un point de vue niveau de jeu et équipe. Alors après, bon, je ne vais pas refaire un point sur, sur la CCL, mais bon, il y, y a aussi des petits soucis avec la CCL, notamment au niveau de la manière dont s'articule la compétition. Mais sinon, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit un petit peu, par exemple, bah, euh, la manière de jouer américaine qui se heurte à la manière de jouer européenne. Coréenne ils ne sont pas assez pour vraiment... Euh, influencer totalement le, la, la méta, mais c'est assez intéressant de voir ça, donc on va pouvoir revenir sur un personnage qui, depuis le départ de la CCL, est parti en flèche, c'est Brightwing. Brightwing qui est un support qu'on voyait moins, qu'on voyait rarement, qui n'avait pas vraiment trouvé, elle avait sa place de, comme je disais dans mon, dans mon guide, anti-dive et potentiellement anti-hammer, mais c'est tout, elle était vraiment dans ce point là Donc le but Donc peut-être que vous regarderez cette vidéo Dans un an Et c'est bien sûr La méta aura évolué Et Brightwing ne sera probablement plus méta à ce moment là Peut-être pas hein. Mais le principe c'est que Malgré tout Elle sera toujours ok Puisqu'on va parler de points forts Quand même de Brightwing Donc sauf S'il y a un énorme rework ou autre Normalement cette vidéo vous servira Même s'il y a des points Qui ne fonctionneront plus Il y aura forcément des points Eux qui resteront Toujours valide donc on va rester là dessus alors pour commencer Brightwing donc comme on l'a dit eh bien euh, c'est une particularité de la zone nord américaine les, les, les supports américains adorent le perso donc elle a toujours été très jouée. même euh, à une époque où elle était moins forte elle était très appréciée par les américains qui faisaient des pics un petit peu euh, donc des pics un peu plus exotiques et du coup bah, Brightwing déjà hop, un petit peu joué euh, en euh, NA alors on va parler également d'Hiazoo Français et joueur européen qui a été l'un des premiers à ressortir Brightwing euh, et nous faire des choses assez intéressantes. Mais alors, comment, euh, pourquoi Brightwing revient méta Tout d'abord, on va commencer par le côté, bien sûr, les Américains, tout ça, c'est le pic un petit peu exotique que les Américains ont toujours apprécié, mais surtout le véritable point qui fait que Brightwing est revenu, c'est son contrôle, c'est sa polymorphe. La polymorphe qui est toujours très très forte contre le dive du genre counter de Zeratul, counter de Tracer, puisque bah, ils ne peuvent pas faire grand chose, ils vont être obligés d'arriver sur Brightwing. Brightwing et la polymorphe. Ça les calme direct puisque la polymorphe c'est un silence en gros, hein, c'est un silence qui est fusionné avec un ralentissement Donc c'est quelque chose d'assez violent le polymorphe Le truc c'est que du coup qu'est-ce qui se passe dans la méta compétitive C'est Imperius qui domine, qui dominait d'ailleurs je devrais dire, la, le poste de main tank dans la méta compétitive On pense à Mascarade qui est excellent dessus d'ailleurs qui continue à la jouer, à le jouer pardon. Mais globalement eh bien, le tank du moment c'était Imperius en face, très souvent, on mettait une Johanna parce peut one shot, enfin aider au one shot de n'importe quel tank, sauf Johanna avec la galvanisation, etc. C'est quand même compliqué à tomber. Donc, Imperius a vraiment été le cœur d'une évolution des mentalités et des pics. Qu'est-ce qui peut inquiéter Imperius Imperius, vous savez, l'empalement, et eh bien Imperius, c'est Auto-stun, on va dire, il est, au, il est bloqué dans son animation et notamment avec le q spell au niveau 1, et bien les dégâts s'appliquent une fois le q spell terminé. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit point, arrêtez s'il vous plaît quand vous jouez avec un Imperius de niquer votre propre Imperius. Le stun on va essayer de le mettre une fois que le contrôle est terminé. Pourquoi Alors bien sûr un tout petit peu avant parce que sinon bah, bien sûr avec l'animation ça passe pas, mais tout simplement parce que si vous bloquez, si vous mettez un stun ou vous mettez un bump ou quoi que ce soit avant, et eh bien ça va, ça va casser euh, l'interruption d'Imperius donc potentiellement vous allez lui détruire son niveau hein, s'il joue sur la réduction CD et les dégâts à la fin de la, la, du casting time donc on fait, on fait attention mais ça c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir mais du coup, enfin, ça n'a pas rien à voir parce que ça vous permet de comprendre aussi le counter donc comment par exemple casser le contrôle d'Imperius avec sa lance quand il empale quelqu'un, l'empalement et eh bien vous allez par exemple lui mettre un stun, lui mettre un bump, lui mettre un silence pour interrompre la canalisation de l'empalement et là, ce petit jeu-là, vous avez compris tout de suite, la polymorphe de Brightwing. Et oui Alors, en plus, il y a deux manières de counter Imperius avec la polymorphe. Soit pendant l'animation de lancement, et là, bah, ça annule carrément le dash. Soit si vous avez un peu de retard, donc ça, c'est bien sûr le premier cas de figure, c'est le meilleur. Deuxième cas de figure, c'est l'empalement est passé. Il touche un mec, donc un dégât de votre équipe ou plusieurs sont empalés. Et là, vous mettez la polymorphe qui coupe instantanément le stun d'Imperius. Donc, à ce niveau-là, Brightwing est très forte. Et en plus. Bah, c'est un CC ciblé, c'est un contrôle ciblé. Il suffit d'appuyer sur Z et de mettre votre curseur sur la cible que vous voulez polymorphe. Donc c'est très facile d'utilisation. Très très très facile d'utilisation. Ça a une portée relativement correcte. Donc à ce niveau là, eh c'est vrai qu'Imperius fait le taf. Euh, contre Imperius, ça fait le taf. Donc on parle d'un tank qui est très très fort dans la méta. Polymorphe est également très facile à utiliser comme je l'ai dit c'est euh, ciblé et surtout par exemple on, parle, on va parler un petit peu derrière la, la, la, la méta aussi du médaillon On la voit d'ailleurs dans ses petites mimines, tiens un médaillon, médaillon euh, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait se dire qui pourrait être justement horrible contre la polymorphe, Puisque bah, vous avez profité d'une insensie contre la polymorphe. contrairement à quasiment tous les contrôles du jeu il n'y a pas d'animation sur la polymorphe. La polymorphe, c'est vous mettez polymorphe sur lui, pouf, c'est instantané. Uther, par exemple, qui a un stun également qui est très fort contre le dive, Uther, il faut s'approcher quasiment à bout portant pour mettre le stun. Vous voyez le Uther s'approcher, vous savez qu'il va mettre le stun. Hein, il n'est pas là pour vous vendre du pain. Donc, Brightwing, c'est très difficile. Ça veut dire que si vous voulez médaillon un, un, une polymorphe, il faut anticiper que la Brightwing va vous polymorphe. Alors certes, moi je demande à ce que le médaillon est 600 voire plus en seconde, 300 secondes c'est rien du tout, hein. donc euh, enfin 300 secondes c'est quand même beaucoup pour se dire attention. Peut-être qu'avant polymorphe du coup je pré-médaillon sa polymorph, enfin, genre c'est et c'est très compliqué. Donc au final, elle n'est pas, elle n'a pas ce problème de, du médaillon, contrairement à un Uther ou à d'autres supports comme un Stukov stu par exemple, où vous voyez l'animation partir là, il n'y a, a pas ce problème là. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose de délicat quand vous jouez contre Brightwing. On va pouvoir revenir sur un autre point. Euh, bah, comme je le disais bien sûr c'est la transition avec euh, le, euh, la polymorphe, c'est le counter classique du dive, le dive hein, j'en ai parlé un petit peu, Zeratul Tracer à très haut niveau de jeu, quand par exemple bah, on récupère directement un Anzo ou un pic un peu fragile ou un chacal par exemple, Junkrat qui est très méta à l'heure actuelle, Junkrat pour, sa, pour sa, on va dire, sa, sa polyvalence dans les drafts. Et eh bien on va, et par rapport à la carte Donc on va généralement partir sur un Zeratul, une Tracer, un Genji Pour potentiellement punir celle-là, Genji un petit peu moins Mais les deux autres beaucoup plus Surtout qu'il y a des très bons joueurs, encore une fois un Kyosha etc Tu le mets sur un Zeratul, tu pleures Donc il y a des très gros joueurs de Tracer Nick également, très très gros joueurs de Tracer Donc forcément eh bien on va bloquer euh, ce genre de, de pic avec une Brightwing, tu pas envie de jouer Tracer contre une Brightwing, c'est très compliqué, pareil un Zeratul difficile contre Brightwing. Donc counter très très classique du dive et le dive est quand même une stratégie très souvent employée à très haut niveau parce qu'ils ont une vitesse d'exécution, une vitesse d'adaptation qui permet eh d'agresser de counter les drafts ennemis et en plus de proposer les plays en fait, comme généralement c'est des bons joueurs, ils vont faire la différence. Ensuite, alors d'ailleurs j'aurais dû peut-être le mettre en préambule, en introduction de la vidéo, évidemment ça ne veut pas dire jouer Brightwing en silver, hein. ça veut pas dire jouer Brightwing en silver, ça y est, c'est le perso pété, jouer ça. J'aurais dû le dire tout de suite, my bad. Brightwing à l'heure actuelle est forte au niveau compétitif, ce qui va influer sur la méta, même en solo queue et autres, même à bailo, etc. à un moment donné. Vous allez voir de plus en plus de Brightwing. Alors déjà, Brightwing, il y a et tout, on la voit parce que c'est généralement un pic qui est mignon, tout ça, très apprécié. Mais en dehors de ça, ça veut pas dire jouer Brightwing maintenant. Vous êtes un joueur de support, jouez Brightwing, sinon vous êtes con. Ça veut pas dire ça. Brightwing est un support qui est quand même très dur à jouer malgré tout. On pourrait croire, bah non, c'est ciblé, etc. C'est facile. Non, l'utilisation entre le global, entre euh, le timing de Polymorph, parce que les Brightwing qui appuient sur le Polymorph pour rien, ça on en voit, hein, ça sert à rien non plus. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de timing Brightwing et c'est vraiment pas facile à jouer. Donc, ne pensez pas, ne pensez pas, voilà, Brightwing c'est trop fort, c'est vraiment très fort en compétitif Contre des très bons joueurs, avec des très bons joueurs Et quand le joueur est très bon aussi sur Brightwing, donc pensez bien à ça comme j'en ai parlé un petit peu déjà, j'aurais peut-être dû le mettre en premier point mais c'est la mode américaine encore une fois Donc là dessus pas de, pas de soucis, mode américaine toujours très appréciée Donc il y a cet effet de mode, il y a le counter d'Imperius et c'est un counter classique du dive Il y en a quand même beaucoup en compétitif, ça c'est les trois euh, recettes on va dire de, On va dire c'est le combustible, c'est l'accélérateur j'ai envie de dire qui fait que le, le feu Brightwing eh euh, s'emballe C'est le combustible vraiment Maintenant il y a d'autres points aussi qui sont assez intéressants avec Brightwing qui complètent les trois premiers points, c'est notamment le la Steal. Le burstil Steal et la purge de zone. On pourrait se dire que le médaillon pas besoin de purge. Eh ben, elle a une purge de zone, donc c'est quand même assez intéressant. Je vous laisse aller voir bien sûr le guide en parallèle de Brightwing qui vous permet bien par exemple de vous auto-purge. Ça c'est quand même assez intéressant. Donc, elle a une purge de zone. Elle a très fort contre par exemple des persos qui peuvent... Bah, par exemple un Imperius, encore une fois, qui peut empaler jusqu'à trois personnes, voire plus même. Bah, un petit dé, boum, ça dégage tout le monde. Par exemple, vous avez polymorphe je sais pas, une Tracer. Imperius charge à ce moment-là, boum purge de zone pas de problème donc là dessus elle est très très forte et bien sûr il y a la téléportation de Brightwing qui offre un burst bursty absolument colossal ça c'est vraiment le, encore une fois dans le, le côté aussi anti dive la cible qui va se faire dive je rappelle c'est le plongeon hein, qui, va pl qui va se faire plonger dessus et eh bien va pouvoir télé se téléporter dessus et d'ailleurs par exemple encore une fois dans le counter du dive avec la téléportation le je te vois au 7, vous donnez du shield mais vous donnez également de la vision, donc contre Zeratul Valira, excellent petite Brightwing nous avons également un quatrième point qui est le up du heal burst enfin donc du burst heal, avec notamment, et ça c'est un des facteurs aussi qui fait qu'elle revient c'est tout simplement le buff du talent 13 qui augmente les soins reçus pour les porteurs du E de Brightwing, ça marche bien sûr sur le heal passif de Brightwing, mais ça c'est de la merde hein, soyons honnêtes, c'est vraiment de la merde c'est un petit bonus supplémentaire, mais c'est vraiment de la merde le heal de base de Brightwing, la plupart des gens pensent que on mettrait Brightwing dans, dans la case fontaine de soins qui soit énormément. Non, non, Brightwing c'est du burst heal. Le, le soin lambda c'est de la merde. Donc généralement, donc, le up sur le heal du 13, déjà Brightwing a eu un up sur la TP, niveau 1, on est passé de 30. On est passé déjà la réduction CD avait été augmentée et on est passé je crois de 30 à 35% des PV max sur la TP. Avec le niveau 1, l'hyperphase. Au niveau 7, donc vous avez bien sûr la téléportation qui vous donne du shield, donc ça déjà c'est intéressant. Ça se cumule bien entendu avec le 13, donc la, la poudre de perlin-pimpin, j'ai oublié le nom, mais euh, qui permet eh d'augmenter les soins. Et qui fait aussi que ça dure une seconde supplémentaire si je ne dis pas de bêtises sur le porteur. Donc l'armure magique est quand même très intéressante à ce niveau là, parce qu'elle booste énormément le burst heal de la TP. Et c'est aussi pour ça... On a un autre point qui va être fait, c'est que moi, généralement, et je suis un très très grand vendeur du vent d'émeraude, bien sûr. Le vent d'émeraude qui, pour moi, est notamment en classé. Quand vous jouez Brightwing, ça vous donne un potentiel de carry qui est monstre. A l'heure actuelle, si vous regardez la CCL, il y a peu de vent d'émeraude. Il, il y en a eu, et des très très bonnes utilisations d'ailleurs, avec les techniques sous-marins et Genji, en dive justement avec Brightwing aussi. Mais la technique sous-marin, on saute sur un Genji, Genji, saute, on saute sur Genji, et pff, vent là-dessous, et, Bright, et enfin, Genji lui, Dragonblade, tout ça, et il tue tout le monde. Et au 20 vous avez plein de vent numéro en plus Mais du coup donc très intéressant Le truc c'est que du coup Brightwing à l'heure actuelle si vous la voyez c'est plus avec le papillonnage Papillonnage qui est un ultime faible à la base hein. J'en ai parlé dans mon guide Brightwing Je le trouve très faible Généralement on se dit bah autant aller jouer un autre support Si on doit jouer papillonnage Papillonnage bien sûr l'intérêt du papillonnage C'est pouvoir téléporter, avoir un soin Ciblé sur un, sur un allié Alors bien sûr il permet pas de faire Un heal aussi fort que la téléportation Mais le soin est vraiment pas dégueu Sachant que ce soin là enfin il est pas dégueu, en vrai il est nul, Mais, enfin il n'est pas terrible mais il n'est pas dégueu grâce au 13 en fait, le 13 va renforcer énormément les soins reçus par la, par la, par la cible du coup eh ben, la téléportation, le papillonnage de Brightwing va mettre un sacré burst et là on va avoir quelque chose d'intéressant bien sûr il y a un autre petit point c'est le fait que euh, la téléportation permette à Brightwing de se replacer ce qui fait par exemple que si vous téléportez sur le tank ou l'assassin mêlé, vous pouvez potentiellement vous repartir euh, sans risquer de mourir avec une TP sur un de vos alliés à l'arrière, ça c'est toujours du confort même si ça ne veut pas dire que c'est trop fort. Hein. Euh, par exemple une Brightwing si vous êtes pas mal puni quand vous téléportez sur un mêlé, vous avez, vous avez la, la stase au niveau 16 qui peut être bien avec un Vendémeraude, ça peut être très fort. Vous mettez Vendémeraude, vous mettez une stase et ensuite à la sortie Vendémeraude, boum, ça peut calmer. Il y a beaucoup d'utilisation là-dessus. Mais au final donc la TP heal. Euh, je parle du niveau 10, là, le papillonnage qui reprend un peu, qui reprend un up grâce à ces changements sur le talent 13. Et bien sûr, bah, la TP 1 qui déjà était trop forte, elle est renforcée encore plus. Et on va y venir, ça nous permet de faire la transition puisque la TP niveau 1, l'hyperphase, eh bien en voyant une réduction du temps de recharge sur la TP, donc pour avoir plus de téléportation, et ça va très très vite, hein, il suffit de, que les sbires meurent autour de vous, ça vous permet de recharger votre téléportation, votre burst burstil très fort. Sur des maps comme Sanctuaires Infernaux, vous allez avoir l'objectif qui est très très près d'une vague, de sbire, bah c'est vrai que vous allez pouvoir mettre une, deux, trois TP dans un teamfight si ça dure. Donc c'est vraiment très très bon. Et en plus de ça, eh bien au niveau du global, Brightwing, c'est toujours en compétitif. Les joueurs savent utiliser le global avec, on va temporiser, il y a l'objectif qui est là, on envoie Brightwing bot, elle push un petit peu, le soliner, lui on va, on va le mettre ailleurs par exemple. Brightwing push un petit peu et au moment où on va vouloir engager, Brightwing TP et on va en profiter. Ça bien sûr, bah, si vous le faites en bronze ou en silver, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire quand je jouez Brightwing, mais il va falloir être très très très prudent, et il va falloir surtout bien regarder si vos alliés ne se font pas engager pendant ce temps, parce qu'eux, ils profiteront pas de la tempo de Brightwing. Hein. Donc, Forcément, à haut niveau, ça marche très très bien, ça. Les globaux à haut niveau, ça a toujours très bien fonctionné. Et en plus de ça, si vous jouez le papillonnage avec, euh, bah encore une fois, le heal 13, le papillonnage peut vous permettre aussi de revenir plus vite, d'aller potentiellement plus vite sur les vagues, tout simplement, vous pouvez vous téléporter sur des sbires. Donc ça peut vous permettre de vous replacer un peu plus vite pour pouvoir aller récupérer l'XP. Et ensuite, vous utiliserez votre téléportation, votre hyperface pour vous téléporter sur votre allié quand on aura besoin. Donc, tous ces trucs-là, tous ces facteurs qui faisaient pendant un moment que Brightwing était plutôt un pic de niche, peut-être pas niche pendant un moment, ouais, et un petit pic un peu plus situationnel, c'était un peu plus ouvert, notamment avec le counter, le counter je dirais de Damer, ça, avec une Meta Imperius, avec un effet de mode à l'américaine, avec les up sur le burst steal qui sont quand même assez violents, bah c'est vrai qu'en fait Brightwing est passé d'un statut de, de support de niche à un support très apprécié. Alors bien sûr, il y a aussi toujours l'effet de mode. Alors je dis pas qu'américaine, maintenant les Européens sont aussi à fond dedans. Euh, et en Europe, nous on avait Yazoo qui avait commencé à pas mal jouer ça. Et maintenant, bah, vous avez Banana Age qui joue très très bien, euh, Brightwing qui est aussi un, un joueur français support. Euh, donc vous avez pas mal de joueurs européens qui s'y mettent. Et maintenant Brightwing est de rentrer dans les mers, que ce soit les joueurs européens, les joueurs, les joueurs coréens ou euh, les, euh, les américains, ça y est Brightwing c'est vraiment un pic très très fort et généralement bah, quand une équipe a Brightwing en face, bah, déjà instantanément ça deny Imperius. Donc c'est vraiment assez intéressant et si vous allez first pick Brightwing pour potentiellement même vous ouvrir un pick Imperius puisque Brightwing comme on l'a dit bah, ça fonctionne très très bien avec un Imperius puisqu'elle va, va lui fournir la téléportation, Imperius va s'avancer, prendre des risques, TP sur lui, boum tu vas lui donner un style du Shield, tu vas lui donner de la mobilité avec ta poudre de Perlimpapin et de l'armure magique, c'est tout ce que demande un Imperius donc c'est très fort contre Imperius mais ça marche aussi également très très bien contre Imperius c'est un peu comme Anub Nub Liming un fort contre Liming, mais d'un autre côté un Nubarak c'est une machine à CC, donc très fort avec Liming donc on a ce genre de mécanique de draft qui commence à se à, à lancer, donc au final il y a des choses intéressantes et je pense qu'on n'a même pas encore fini de redécouvrir Brightwing notamment Peut-être qu'il y aura des petits up dans le futur sur la polymorphe niveau 1 Et même si la polymorphe niveau 1, l'hyperphase est quand même très très forte Mais la polymorphe niveau 1 a un potentiel de dingue Mais elle est trop dure à utiliser à l'heure actuelle Surtout que les joueurs européens jouent sur le serveur NA donc en CCL je pense pas qu'on le verra tout de suite Parce qu'ils ont du lag mais euh, potentiellement avec des petits up et surtout si par exemple un très bon joueur commence à jouer la polymorpho 1, ça pourrait être très très violent par la suite. Je vous donne pas de build en dehors de ça, allez voir le guide Brightwing bien entendu. Beaucoup de talents sont viables sur Brightwing. On a commencé même à revoir un petit peu notamment EO, si vous avez suivi les replays de la Nexus Cup. EO qui jouait aussi à base de plus de purge. Moi un talent que j'aime. Un combo de talent que j'aime pas trop parce que généralement il est très très mal utilisé par les joueurs. Mais euh, du coup en compétitif bien sûr, plus de purge c'est toujours intéressant en classé, en ranked, je dis pas que pas de purge, c'est pas important, hein, c'est pas ce que je dis, mais l'utilisation est moindre et souvent le shield est préférable, voire la, la vision également est très très intéressante. Mais du coup on voyait par exemple la portée des auto-attaques au 4 qui réduit également le temps de recharge euh, du dé et le dé au 7 qui va mettre un petit burst heal si vous purgez des contrôles. Donc ça, ça on, on, on l'a vu un peu mais c'est pas forcément très très joué à l'heure actuelle. Donc... Il y a pas mal de choses, j'espère que cette petite vidéo vous, vous plaira. C'est un modèle assez court. Euh, allez, vraiment, par contre, c'est pas pour vous empêcher. Enfin, c'est pas en mode, allez regarder cette vidéo, vous n'avez pas besoin de regarder le guide Brightwing. C'est complémentaire du guide Brightwing. Et ça vous permet, en fait, c'est une sorte de, de talk, en fait, concernant des petits points méta. Ça veut pas dire, encore une fois, il faut que vous jouiez Brightwing sur si votre support. Ça marche à très très haut niveau. Ça, si vous jouez très bien Brightwing, bien sûr ça marchera à n'importe quel elo Mais ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire que vous ne jouez pas Brightwing en support Il faut que vous jouiez Brightwing demain Si vous jouez Whitemane si vous jouez Tyrande, vous aurez, accès, vous aurez beaucoup beaucoup d'impact avec ces persos là Pourtant ce ne pas des persos que vous voyez à chaque game en CCL ou en compétitif Encore une fois, la méta c'est un point de repère Ça veut dire que la méta tourne autour de ces personnages là Ça veut pas dire que vous êtes obligé de jouer ces personnages là entre compétitif et classé il y, a, il y a une différence Le problème et ce qui me fait rager très souvent C'est que soit en classé les mecs sont des méta slaves Et du coup disent ah, c'est comme Ça que ça, ça c'est un perso méta Tout le reste c'est de la merde Soit à l'inverse c'est le mec qui dit bon, J'en ai rien à foutre de la méta je joue mon truc ouais, Mais si tu connais pas la méta tu comprendras pas aussi Que ton perso il a des, il a des difficultés Et c'est pas un problème Savoir que ton perso est pas forcément le top tier dans la méta Mais à être conscient Des forces actuelles ça va vous permettre justement de vous adapter avec ce perso qui est peut-être moins méta face à la méta actuelle. Donc c'est quand même assez intéressant. Peut-être des changements de talent, des changements de, de playstyle, des changements de manière de jouer et autres. Donc voilà, c'est un point quand même que j'ai enfin, envie de le refaire parce que ça évite que des gens soient esclaves de cette méta justement. Mais voilà, c'était un point très important. On m'a beaucoup posé la question comment se euh, fait-il que Brightwing revienne, et je pense que c'était assez intéressant parce que c'est vrai qu'on est passé d'un pic qui était quasiment jamais joué à un pic qu'on voit maintenant tout le temps donc ça me semblait plutôt légitime euh, j'en profite aussi pour faire un petit point sur Stukov mais vraiment très rapide euh, Stukov aussi revient beaucoup euh, sur la scène compétitive à l'heure actuelle, alors Stukov a toujours été un support très fort, ça pour le coup, le petit problème c'est qu'il n'est pas de Purif, contrairement à tous les autres persos et à l'heure actuelle comme il y a les médaillons, bah forcément Stukov le fait qu'il n'ait pas de Purif est moins dommageable, puisque tous les persos ont des purifs. donc Stukov peut beaucoup plus se sortir. C'est ce qui explique aussi pourquoi on revoit beaucoup de Stukov. Peut-être que les médaillons seront, euh, disparaîtront. Moi, c'est mon, mon pronostic. Hein. Je pense vraiment que les, les médaillons vont disparaître. Si vous suivez mes analyses de patch, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'il n'y aura plus de médaillons. Ils ne vont pas essayer de faire des, des réglages. Je pense qu'ils vont vraiment couper court. Du coup, Stukov peut-être sera impacté par ce cho ces choses-là. Et bien sûr, à l'inverse, je ne sais plus si je l'oublie ou pas, mais je préfère le leur dire. Le vent d'émeraude, lui, par contre, souffre aussi. Il y a le papillonnage qui revient très bien avec le style du 13 avec l'amélioration de heal du 13, à l'inverse le vent d'émeraude lui souffre énormément euh, du, fin de la méta médaillon ça ne veut pas dire que c'est nul bien entendu, hein, c'est toujours très fort, c'est comme ceux qui me disent que le loop sur chromi ça sert à rien maintenant qu'elle médaillon absolument pas, c'est totalement faux, c'est même l'inverse déjà même si on vous médaillon vous avez votre mini nano boost à chromi et de toute façon c'est 50 secondes le loop le médaillon c'est 300 secondes donc vous avez gagné hein, juste avec ça Maintenant, le vent d'émeraude c'est pareil, c'est très fort, c'est des cours, ça sera toujours aussi playmaker, mais oui, avant ça aurait fait le move, maintenant potentiellement ce move sera réduit, l'impact sera réduit par quelques médaillons. Ça ne veut pas dire que le vent d'émeraude est nul, mais forcément vous avez le burst qui améliore le papillonnage et qui vous permet d'être plus safe, et vous avez d'un autre côté le médaillon qui peut annuler quelques, enfin, certains vents d'émeraude. Donc c'est un petit coup dur pour le vent d'émeraude aussi, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Euh, suis ce format-là vous plaît. Je le ferai pas tout le temps, bien entendu. Mais ça me semblait plutôt euh, logique et cohérent d'en faire un sur Brightwing qui est vraiment à la mode en ce moment. Donc voilà. N'hésitez pas. Encore une fois, j'espère que toute la vidéo, je suis rester assez court, etc. Et resté assez concis. Donc j'espère que ça vous plaira. Plein de bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus. Et n'oubliez pas de suivre le Facebook, le Twitter et le Youtube. Merci Brightwing. Vraiment sympa. Bon, après, l'imitation était poubelle. Hein. On a tous compris que c'était toi, Malga. Non. <rire> non, non, non. C'est moi. C'est fais Plein de bisous. Oh, un cheval J'adore manger les chevaux. Ou les chevals Je ne sais pas. Phallus, Phallus. Hein Au revoir.